Je filmerai le monsieur Alors, qui nous nous m'a autorisé. Nous avons nous avons non, on n'avez pas le droit de filmer. Alors, soit vous arrêtez, soit je, je signifie là. Vous n'en avez pas, Il pas filmé. Ils nous apprendissent là, sont pris vous poste. En réalité, nous avons carrément... Excusez-moi, je peux intervenir Vous êtes